En déambulation, sur le ruban écrasé du sable, tu dégustes une glace. J'aimerais trouver le courage d'embrasser le destin, de crier l'indicible et moi. Tu passes. J'ai envie d'une glace.